Singulièrement sur la question des stupéfiants, il est, il est temps de sortir de cette image tronquée que créer une loi pénale, que criminaliser un comportement, ça, ça fait disparaître le problème. Au contraire, ce phénomène ne fait qu'augmenter et va de pire en pire. Donc. Je pense que sur ce cas spécifique de la loi de 1921, c'est montrer à quel point, on est dans, un, dans une, une vision erronée du fait que rendre un, un, un comportement, quel qu'il soit, incriminé au niveau pénal va permettre de répondre à un problème de société. Ça vaut pour les stupéfiants, ça vaut parfois dans d'autres domaines aussi, on va entendre ah « ben voilà il y a un problème de violence conjugale, on va interdire les violences conjugales ». Ça ne va évidemment pas fonctionner, évidemment que ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas de voter un texte de loi… Pour répondre à un problème de société. C'est évident que la criminalisation et donc l'entrée de la drogue dans le, la sphère pénale et donc l'entrée des consommateurs dans la sphère pénale implique toute une série de souffrances liées au système carcéral en tant que tel et à la justice et à la police, donc les arrestations, les privations de liberté, la détention préventive, les peines de prison, tout tout ça, ce sont des souffrances à la fois pour le consommateur, mais bien entendu aussi pour sa famille, pour tout son entourage. Souffrances qui sont liées spécifiquement à la pénalisation et à la criminalisation. La lutte contre la drogue a un coût pour la société qui est énorme. On évalue aujourd'hui qu'un détenu sur deux en prison l'est pour des faits liés à la consommation de stupéfiants. Alors ce n'est pas nécessairement des dossiers de stup, ça peut être des dossiers de petite criminalité liés à la consommation de stupéfiants. Un détenu, ça coûte environ 150 euros par jour à la société. Est-ce qu'on ne pourrait pas, de manière plus intelligente, investir cet argent J'espère vraiment qu'on peut changer de, de, de paradigme, qu'on peut changer de vision de la société et que nos parlementaires vont nous entendre pour évaluer cette loi. Ça fait 100 ans, il est temps qu'on l'évalue. Je crois que certains d'entre eux sont sensibilisés à cette question-là et qui est, Aujourd'hui, une question d'un phénomène de société qu'on peut appréhender sereinement et de façon responsable et raisonnable. Et donc j'espère qu'ils entendront cet appel que la Ligue des droits humains soutient bien entendu.